Je pense que c'est un signal pour toutes les travailleuses, toutes les salariés du, du pays, pour montrer euh, que les femmes peuvent autant que les hommes avoir des responsabilités dans les organisations syndicales. Après, je ne veux pas être l'arbre qui cache la forêt, donc je pense que... Cette question, elle sera travaillée à tous les niveaux dans la CGT. Il ne suffit pas d'avoir une femme secrétaire générale pour que les choses changent. Il faut que l'impulsion féministe de la CGT continue. Et je pense qu'en me choisissant en connaissance de cause, euh, le congrès de la CGT a, veut envoyer aussi un message en direction des, des cadres et des techniciens professions intermédiaires pour leur montrer qu'ils et elles sont les bienvenus à la CGT et que euh, la CGT est prête à leur faire toute leur place pour que toutes celles et ceux qui ont des responsabilités dans leur travail puissent avoir un espace particulier pour définir les revendications qui les concernent, les modes d'action dont ils ont besoin pour agir aux côtés du reste du salariat. Après, moi j'ai aussi un point de, de vigilance et d'attention à travailler dans mon mandat pour renforcer la visibilité, la prise de parole euh, des ouvriers des employés qui de plus en plus sont invisibilisés du débat public. Donc je pense très important euh, de renforcer leur place dans la direction de la CGT, de renforcer leur présence sur euh, les plateaux télé, la visibilité des luttes euh, et aussi de mettre en visibilité quelles sont les transformations du travail ouvrier. Est-ce que la réforme va passer alors, il y a une chose qui est sûre, c'est que le mouvement va se poursuivre. Après, sur les modalités d'action, on va les définir ensemble au niveau de l'intersyndicale. Et puis, on les définit aussi avec les salariés. On est dans un mouvement qui a des phases. Il euh, y a eu une première phase qui était euh, une phase de manifestation euh, très massive. Une deuxième phase à laquelle euh, on a ajouté des grèves reconductibles euh, dans un certain nombre de secteurs, notamment euh, l'énergie, les transports. Une troisième phase après le, le 49-3 où euh, la crise démocratique s'est ajoutée à la crise sociale et les jeunes sont entrés dans l'action, plus largement. Et là, probablement que si jamais la loi n'est pas censurée d'ici là, on rentrera dans une nouvelle phase de, de mobilisation, la phase de l'enlisement, en fait, pour montrer que euh, cette réforme est vouée à l'enlisement, de toute manière, d'une façon ou d'une autre, elle ne rentrera pas en vigueur. Euh, elle divise trop le pays, elle est entachée de trop de vices de procédures. Euh, pour euh, entrer en vigueur, on ne laissera pas passer et donc on continuera à se mobiliser. La mobilisation, elle replace les organisations syndicales au centre, à la place que nous n'aurions jamais dû quitter. Elle démontre que pour faire changer les choses, euh, il faut agir collectivement et se syndiquer. Et donc euh, la CGT va relancer une nouvelle campagne de syndicalisation. Après l'idée c'est euh, de dire euh, on ne s'arrête pas, on, on ne reprend pas le travail comme avant, on se syndique et donc euh, on ne se laissera plus faire. Là, euh, le, le signal de la mobilisation c'est qu'on a redressé la tête, on a démontré qu'on refusait les, les oucas du, du gouvernement et on refusait de laisser les pleins pouvoirs à Macron. C'est ce qu'il faut après faire dans nos entreprises, sur nos lieux de travail, se syndiquer pour refuser de laisser les pleins pouvoirs aux patronat et aux employeurs pour définir nos conditions de travail et qu'il faut justement qu'on puisse reprendre la main sur notre travail.